bonjour Aujourd'hui, je vais vous montrer le module Inline Web Viewer de Foundry VTT. Commençons par l'installation du module. Bon, bien sûr, comme d'habitude, c'est très simple. Vous allez dans votre onglet Module, installer un module, taper Inline Web Viewer. Attention, euh, ce module demande un prérequis qui s'appelle Module Color Setting Library, sans quoi euh, Inline fonctionnera moins bien. L'intérêt du module. Consiste à afficher dans Foundry VTT tout type de ressources présentes sur Internet. L'avantage, aucune de ces données n'est stockée sur votre serveur. Comment ça marche Depuis le menu de gauche, je clique sur l'icône WebView puis sur le bouton Send URL to Player. Une fenêtre s'ouvre. Je récupère l'adresse de l'image que je souhaite afficher. Je fais un clic droit sur mon image et copier l'adresse de l'image. Sur la fenêtre, j'indique le nom, puis colle l'adresse web de l'image en question. Je peux sélectionner la taille de l'image, les destinataires, joueurs, et je clique l'image apparaît. Tous les joueurs sélectionnés peuvent voir l'image que je viens de récupérer depuis Internet. paramétrage avancé donc là on va aller dans configuration des options l'onglet inline Web Viewer où je vais pouvoir créer des scènes euh, créer des vues globales pour mes joueurs et, et des liens internet privés pour moi même donc je vais sur open, open setting je tape le nom de mon pdf euh, au que je souhaite euh, créer je vais aller copier le lien internet depuis, euh, depuis mon ftp privé donc je le mets ici. Voilà. Et ensuite en dessous, j'ai euh, icône. Alors icône, une petite astuce. Il utilise euh, les fontes Awesome. Font à, Fonte à wessom, donc vous pouvez retrouver ça sur http://fontawesome.com où il y a plus de 26 000 icônes. Vous pouvez faire une recherche de l'icône qui vous, qui vous plaît. Donc moi j'ai tapé PDF. Je vais prendre le premier qui me semble super sympa. Je vais cliquer euh, sur euh, ce petit.. Et je vois un petit lien en jaune, euh, fa-solid, fa-file-pdf, que je vais coller euh, justement dans le champ icône. à gauche, ensuite, je peux mettre la largeur et la hauteur de ma la fenêtre de mon PDF. Je fais surtout le bouton plus pour ajouter à ma galerie. Et j'ai bien euh, enregistré. Je fais save. Je retourne dans web view. Et regardez bien, maintenant j'ai un une nouvelle icône pdf au et quand je clique dessus et eh bien directement dans mon foundry j'ai mon pdf qui apparaît dans une fenêtre que je peux bien sûr redimensionner je peux visionner tout en, en partie je peux avoir mon, mon pdf de ma campagne sans problème je peux bien sûr faire des copier coller du texte du pdf vers un, mon fichier texte intégré dans Foundry, vous voyez, je copie sans problème les données qui viennent de mon PDF. Et ce PDF n'est pas stocké sur mon serveur. Il, il provient d'un lien externe. Donc je vais le fermer. Euh, je peux aussi encore le partager si je veux vers mes joueurs. Là pour le coup je ne vais pas le faire parce que euh, le PDF de la campagne. Et bien sûr, je peux m'ajouter autant de liens externes euh, web euh, que je souhaite euh, pour moi-même. Euh, et euh, auquel cas, je peux aussi, si besoin, les partager euh, à mes joueurs. Donc là, je vais maintenant le faire pour mes joueurs. Ils vont avoir un icône euh, sur leur partie. Ils vont pouvoir, en fait, euh, allez, euh, avoir un document euh, des, allez, de la liste des P, de mes PNJ. Souvent les, les joueurs oublient les noms des, des Pinji au fil des séances et donc là ils auront un petit récap avec un petit lien donc j'écris le pdf que j'ai mis sur mon petit ftp je vais chercher l'icône dans mon fameux Tawissum. donc là, je vais mettre un, des, un petit couple petit icône ou un petit couple de personnages je vais définir ma taille en pixels de ma largeur de la fenêtre qui bien sûr pourra être redimensionné par la suite par mes, par mes joueurs je fais le petit bouton plus pour ajouter euh, du coup euh, mon, mon, euh, mon lien qui, euh, qui leur sera euh, présenté et je sauvegarde euh, l'ensemble et en fait eux quand ils vont aller sur euh, quand ils vont aller sur web view ils seront ce bouton ci sur leur, leur fenêtre web de leur euh, et ils auront le petit icône ici liste des PG. Uniquement celui-ci. Ils ne verront pas l'autre car l'autre, je l'avais mis euh, en private. Et donc, ils auront un PDF où ils pourront, à, à n'importe quel moment de la partie, euh, bah, consulter ce PDF. Mais je peux leur mettre plein d'autres euh, documents. par Ça peut être des aides de jeu, pourquoi pas, euh, des images, pourquoi pas des vidéos Alors, pour conclure sur ce module Inline Web Viewer, il bah, met à disposition de, des vidéos, des images, des documents de tout type dans Foundry VTT. Euh, bien sûr, les ressources que, qui sont mises à disposition sont à la discrétion du MJ, soit, soit privé ou publiques, euh, son choix. Et euh, très important, pas d'espace disque occupé, pratique pour les utilisateurs, notamment de The Forge où l'espace est limité. Enfin, il est très simple d'utilisation et très intuitif. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. A bientôt